Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de, comment dire, un petit peu une sorte de réserve de pharmacie ou réserve médicale. Je sais pas exactement comment tu peux définir ça, mais en tout cas, euh, cette vidéo-là fait un petit peu suite à la première vidéo un petit peu du style que j'avais fait sur ma chaîne, qui est celle-ci, donc avec la réserve alimentaire cave première version, il manquait beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront rajoutées prochainement dans une future vidéo. Euh, mais du coup là je voulais parler euh, ce soir, te parler ce soir de euh, bah, de toute façon hein, tu es bien au courant que si on est dans le cadre du survivalisme ou des pripeurs ou juste même en général de simplement euh, voilà, d'être prévoyant et de se dire ah, il faut des médicaments en avance, il faut prévoir des bandes, à de la vitamine, c'est un minimum de kits pour euh, comment dire, avoir des ressources rapidement disponibles et au cas où, un peu plus dans un meuble avec justement là tout ce qui est euh, des choses un petit peu plus spécifiques ou spéciales ou des choses un peu plus importantes pour toi ou autre. Euh, donc pour moi, dans, dans, dans cette catégorie-là, je vais un petit peu vous présenter un petit peu voilà, tout ce que j'ai dans ce sens-là et tout ce qui pour moi est assez euh, utile et important à voir. On peut très bien commencer par simplement les vitamines C, des choses qui peuvent être à avoir au quotidien, pas forcément dans une situation dangereuse, mais dans le cadre de juste simplement, on est en hiver, on manque de fruits ou autre, et puis voilà, ça peut permet d'avoir ce genre de choses. Le curafix, alors vous connaissez sûrement ça, c'est les grands bandeaux de euh, donc, collants. Donc oula, trop de lumière, désolé. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu doux et c'est autocollant en deux parties. Oula, la lumière, excusez-moi. Donc voilà on se retrouve juste après petit réglage de lumière désolé pour ça euh, du coup dans ce cas présent également une grosse boîte de pharmacie euh, donc cette boîte là a été achetée du côté de jichy <rire> on va pas s'embêter pour des choses complexes et on est sur une réserve médicale sur deux niveaux Donc vous avez une première partie en hauteur un peu comme des, des trousses à outils des grosses boîtes de mécanique donc sur un plateau enlevable et une partie euh, intérieure plus complète avec donc, dans mon cas, autant euh, des petits strips pour des euh, petites coupures, ou encore de l'omnifix. Donc c'est comme le curafique juste avant, des bandes, euh, des bandes stériles. On les avait nu numéros néophane flash et puis également tout ce qui peut consister en simplement avoir juste des, des pansements de rechange et toutes ces choses-là. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez polyvalent, avec un petit peu de tout. On a également euh, de la nutamine pour le mal des transports, des petites choses comme ça. Et puis euh, voilà, doliprane en sachet, un, de lactron, euh, et puis évidemment des petits antiseptiques, un minimum, hein, histoire d'avoir un minimum de choses accessibles. Donc là, on est vraiment sur une première. Euh, mini version de trousse avec euh, évidemment bah, tout ce qui est euh, les pansements résistance à l'eau hein, à la limite, là c'est moche, c'est moche, c'est moche désolé, le visu et puis euh, voilà après euh, compléter ça avec du cicatril et des petites choses donc là on est plutôt sur de euh, la bobologie simple euh, qu'on peut compléter avec d'autres choses, donc là on est plutôt dans le cadre d'une trousse un peu transportable l'avantage ce serait ici euh, peut-être dans le cadre où euh, à partir avec donc Peut-être sur un sac d'évacuation, même si c'est un petit peu gros quand même, c'est un peu moyen et pas très hum, efficace, on va dire, <rire> sur le terrain ou en tant que tel. Donc pas forcément, mais plutôt voilà, sur de la trousse euh, vacances ou alors euh, besoin de quitter son domicile dans le sens d'une évacuation, mais plutôt ou vraiment là, genre euh, inondation complète, euh, maison à deux doigts d'être détruite, euh, compliqué et du coup besoin de partir avec ces choses-là. Et dans ce cas précis, ça pourrait être plutôt simple d'utiliser ça. Également, euh, dans tout ce qui est donc, dans cette, euh, cette vague-là de produits utilisés en cas de déplacement, donc là, on est plutôt peut-être dans un cadre de déplacement suite à des aléas climatiques ou un déplacement technologique, enfin, ceux du même niveau. Mais euh, comme j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, on peut avoir d'autres choses euh, et peut-être en tout cas en lien avec tout ce qui est euh, radiologique, nucléaire, avec justement le cas d'avoir de l'iodure de potassium euh, dans ses trousses médicales et chez soi. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets cette première vidéo euh, au cas où pour les nouveaux arrivants. <rire> Bienvenue Donc à ce là vous avez cette première version, vous pouvez euh, comprendre ce que c'est l'iodure de potassium. Et si jamais vous savez déjà ce que c'est, donc dans le cas de... Euh, dans le cas de... Euh, comment s'appelle remplir sa thyroïde en iodure non radioactif tout ça tout ça euh, je vous laisse une deuxième vidéo là au cas où si jamais vous voulez euh, acheter de l'odure de potassium et que vous en avez pas encore chez vous que vous voulez en acheter euh, j'ai présenté une ancienne vidéo sur pas mal de groupes facebook et il y a beaucoup de personnes qui, avaient, euh, qui ont bien aimé cette vidéo là, cette vidéo -là justement parce que euh, ça apportait euh, des informations euh, sur tout ça et comment pro s'en procurer euh, légalement. <rire> euh, comment s'en procurer Évidemment que si vous êtes proche d'une centrale nucléaire ou de quelque chose de, de radiologique ou autre, vous pouvez en faire normalement la demande à votre pharmacien pharmacienne proche de chez vous. Je crois que c'est si vous êtes dans les 20 ou 30 km au autour de la, de la, de la centrale euh, et avoir ça gratuitement. Mais dans le cas de beaucoup d'autres personnes, eh bien... C'est des choses qui ne sont pas accessibles gratuitement et quand tu demandes euh, en pharmacie est-ce que vous en avez, les gens te regardent, ils disent, soit ils savent pas, soit ils en ont pas. Donc euh, voilà, on a déjà eu, en tout cas j'ai déjà eu des discussions en commentaire par rapport à ce genre de choses là. Et aussi du coup, avant de passer à la suite de la vidéo, euh, merci au cas où bah, de vous abonner, de commenter, de partager les vidéos, ça fait extrêmement plaisir, surtout les commentaires autant bienveillants que moins bien, mais <rire> ça chacun a son avis évidemment. En tout cas, euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, euh, ça ne coûte rien. Pour continuer euh, le petit descriptif, évidemment que chez soi, il faut avoir un petit peu de tout. <rire> donc, euh, on est dans le cadre d'avoir autant du Doliprane en poudre que de l'efferalgan, un petit peu tout ce qui est crème euh, homéopathique et autres. Euh, du stress donc tout ce qui est euh, vitamine C, mal de gorge et tout. Bon, testé, je ne recommande pas forcément. C'est du même seuil que la lithopéaline. Quand c'est léger, bah, ça passe. Sinon, après, c'est un peu plus compliqué. On peut également compléter tout ça avec des thermomètres euh, électroniques. et <rire> petits thermomètres bucaux, tout ça. Euh, Pour les compagnies, et compagnie, donc plutôt bien. Ne pas oublier les, les bouchons anti bruit les boules caisse. Je vous garantis que ça, si jamais vous n'avez pas de quoi passer une bonne nuit, bah, ça vous refait la soirée. Donc, euh, à voir impérativement, je vous conseille. Tout ce qui est pré-antiseptique, euh, anti-moustique. Une petite sonde de température en plus au cas où. Le paracétamol évidemment. Et puis, pour clôturer tout ça, évidemment qu'on est toujours dans le cadre d'avoir de, de lieux durs de potassium. Donc, on prévoit large. Il y en a plusieurs un peu partout. Autant dans quelque chose de portable que quelque chose de fixe chez soi. Et c'est du même niveau que les pré-antiseptiques en plusieurs exemplaires. L'alcool modifié esprits euh, des autres sprays, et puis euh, d'autres petits bandages euh, en variante, euh, les compresses, tout ce qui pourrait être en équivalent anti-tout et euh, né Bon Après, ça c'est gadget, hein, peut-être pour certains, mais bon, après, dans cette vidéo là, c'est aussi le cadre de simplement bah, se dire que on a besoin un peu de tout et peut-être également des petites mallettes. Euh, des petites mallettes pour partir en extérieur ou autre, ou en voiture à emporter.